Moi, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous, de vous retrouver avec vous-même. Et j'ai une pensée vraiment particulière pour toutes les personnes qui vont être loin de leurs proches, qui vont péter Noël seul. Et euh, j'espère je, vraiment que c'est juste une période qu'on va pouvoir très vite se retrouver euh, physiquement et pas virtuellement. On, on se rend compte qu'on a besoin d'aller se toucher, on a besoin de se voir. C'est important et de, de se réunir pour euh, célébrer des moments importants. Euh, et donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui se mobilisent pour faire avancer la science, euh, pour euh, trouver des solutions, pour qu'on puisse se voir à nouveau, qu'on puisse aller faire la fête. Puisse se réunir, qu'on puisse se réunir dans le bureau, dans les équipes, sans que vraiment là on s'est rendu compte à quel point c'était important de se voir et de partager ensemble. Ça c'était vraiment quelque chose, euh, c'était un besoin dans l'humain. Et donc je tiens à remercier toutes les personnes aussi également. Et j'ai vu pendant cette période de crise, ça vient en lumière beaucoup de personnes qui s'interrogent sur un monde de travail plus juste, plus équitable où l'humain est vraiment au cœur de la structure avec toutes ses formes d'intelligence. Voilà, de pouvoir mettre en lumière les différentes formes d'intelligence, de travailler, de pouvoir travailler avec ses valeurs, de, de contribuer à un, à un monde du travail qui est, qui est du sens, euh, un monde du travail où les valeurs sont fortes et sont partagées. Le collaboratif, le collectif quelque chose qui est, qui est fort. Euh, je remercie toutes les personnes du coup, qui, cette année, ont mobilisé les, les équipes, ont donné leur énergie, ont fait en sorte que que ce ne soit pas si difficile pour tout le monde qui ont toujours eu une oreille attentive pour écouter, pour partager, pour innover, pour penser des nouveautés, même virtuellement, même à distance, les personnes qui se réinterrogent pour pouvoir justement avoir peut-être par la suite une vie plus harmonieuse entre vie privée, et vie professionnelle et des belles réflexions comme ça. Donc voilà, je remercie tous ces acteurs qui font en sorte qu'on puisse retourner dans un monde euh, en tout cas retourner, en tout cas faire avancer un monde euh, bah, bienveillant euh, où que ça soit une valeur qui est vraiment clé euh, et on souhaite vraiment bah, pouvoir créer ensemble, être plus dans la collaboration, plus dans une notion environnementale et merci à tous ces acteurs qui font en sorte euh, d'apporter des réflexions, d'apporter du changement, d'apporter de la créativité et je vous dis à très vite en 2021 pour, pour échanger sur des nouveaux concepts, pour mettre en pratique des nouveaux concepts, pour collaborer ensemble pour échanger, pour apprendre mutuellement euh, des uns des autres et d'ici là je vous souhaite vraiment euh, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.